Comment osez-vous venir ici, ma sœur Après avoir ignoré tous les appels à l'aide que nous avons lancés. Quel mépris J'ai entendu vos appels. Ressenti votre douleur. Et suite à cette terrible tragédie, j'ai envoyé un grand nombre d'âmes en renfort. Oh L'antre s'est emparé de tous ceux qui ont péri. Alors j'ai condamné mes plus chers enfants. Nous avons le pouvoir de guider leurs âmes vers leur source, À commencer par celle-ci. Yrande va invoqué, c'est à elle de choisir entre vengeance et renouveau. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour euh, eh bien analyser un petit peu cette cinématique. Alors j'ai mis un petit peu, je ne l'ai pas, pas tout de suite analysé, d'ailleurs au final j'ai attendu la version FR, et contrairement aux dernières récentes versions FR qui étaient ou, par exemple celle euh, avec la, la cinématique de fin de Sylvanas qui est potentiellement euh, répréhensible sur certains points, Certains choix de traduction et autres. Là, la localisation a fait un excellent travail pour le coup. Je sais que, par exemple, j'ai vu beaucoup de réactions d'Américains, enfin, tout simplement international qui sont un petit peu... Il y a certains points, on va revenir dessus, certains points sur lesquels beaucoup se, se posent des questions. Parce que forcément, tout ce qui touche à Elune, Elune étant la dernière grande structure divine, je dirais, Bon, vous allez me dire, il y a peut-être quelques exceptions, mais c'est vraiment la dernière figure divine d'un point de vue heroic fantasy, le, le dieu qui accorde ses pouvoirs, etc., mais qui reste en retrait. C'est vraiment la dernière figure divine de, de, de Warcraft. Alors, bien sûr, je sais qu'il y en a qui partagent mon opinion que la démystification des lunes, bah, c'est triste, mais il y a un moment donné où il faut être réaliste, c'était sûr que ça arriverait, et... On avait déjà commencé. Le train commençait déjà à partir à un moment donné, donc il faut s'y faire. On espère juste que ce soit plutôt bien fait. Et en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est que je trouve la, la version française laisse moins, on va dire, d'interprétation sur certaines choses. Alors. Comment fonctionne la localisation dans ce genre de cas Parce qu'il faut savoir un petit peu comment ça fonctionne. En gros, généralement, les devs US qui ont écrit les, les, les, li les lignes de la cinématique, etc., ils transmettent pas tout, en fait. Enfin, ils transmettent bien sûr tout, tout, tout mais il y a des idées. Le texte, ils l'envoient, mais tu vas pas faire du mot pour mot. Donc, en gros, ils transmettent des idées qui doivent être super importante et qui doivent être dans le... enfin qui doivent pouvoir jaillir euh, suite à la localisation. Donc au final, il arrive parfois qu'une euh, version soit plus... Euh, une version FR, une version traduite soit plus euh, euh, directe que la cinématique anglaise même si par... mais très souvent c'est l'inverse malheureusement. On se rappelle de Sylvanas qui dit la horde ne sert à rien, tout ça, tout ça. Euh... Non, là, je sais plus si elle dit Enfin, on s'en fout. Et du coup, là pour le coup la version française est très très bonne et pareil, moi je suis désolé mais le doublage de la Reine de l'Hiver en anglais j'ai beaucoup beaucoup de mal le doublage de la Reine de l'Hiver en français je la trouve bien meilleure et surtout Tyrande quoi, Tyrande et même les euh, petits bruits sur Elune, enfin la manière dont Elune Parle, puisque pour ceux qui ont encore des doutes, c'est bien Elune hein, qui parle à travers Tyrande. Ça, c'est super intéressant parce que je trouve les, les effets. On va y revenir après, mais je trouve les effets vraiment très très bons. Alors, un truc pour commencer qui n'est pas forcément. Euh, mais moi qui m'a fait rire, euh, peut-être que je suis dans la surinterprétation, mais quand même, c'est quelque chose de divin. D'ailleurs, il y a cette la lumière. Ça fait très War 3 d'ailleurs, l'image. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échos et vraiment, j'ai eu des, des frissons parce qu'il y a énormément d'échos à Warcraft 3. Euh, on y reviendra aussi après, mais. Vous savez, dans la, de, quand vous choisissiez... Euh, alors, c'est vraiment, il faut penser à War 3, pas Reforged, mais euh, le, menu de choix de, de, de enfin, le menu de choix de campagne, Elf de la Lune, le premier du coup, hein, pas Frozen Throne, mais euh, Reign of Chaos, bah, on a à peu près la même luminosité avec la lumière de, de la lune qui est sur l'archère, et euh, du coup, une teinte un peu bleutée comme ça derrière, donc je trouve que ça fait vraiment très War 3, et d'ailleurs, bah, ça a toujours été représenté comme l'archère de Warcraft 3. Et là, on a... Donc là, je suis peut-être dans la surinterprétation, mais on a... La fille, la mère et le Saint-Esprit au milieu. On a la Trinité, alors normalement c'est le, le, le, le, euh, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, là c'est la fille... La mère et le Saint-Esprit, au final. Puisque Isera est un petit peu la maman des elfes de la nuit, même si bien sûr on pense tout de suite à Elune, mais Elune c'est carrément la déesse. Chandris, c'est la fille de Tyrande, et Tyrande c'est l'avatar des lunes. Donc littéralement celle qui abrite le Saint-Esprit, on va dire. Donc euh, là je suis peut-être dans la surinterprétation, mais bon, on sait que les Américains sont très cathos, et il bah, y a une trinité qui rigole. Alors vous allez me dire, pour voir ta trinité, t'es obligé d'exclure la reine de l'hiver, mais la reine de l'hiver c'est aussi la déesse. On a du mal, parce que quand, quand, tu, quand un être divin on le voit et qu'on lui parle, etc., on lui donne des quêtes, etc., ça démystifie, mais ce qui est assez intéressant avec cette scématique, c'est comme on voit Elune, forcément, quand tu sais qu'Elune, bah voilà, c'est la sœur de la reine de l'hiver, tu es en mode « Ah !» Du coup, c'est quand même une déesse, donc il y, y a... Si on, on, on enlève, on a toutes les raisons d'enlever en fait la reine de l'hiver, Bah il y a cette... Ce, ce... Bah, après, bon, il y a cette trinité, mais... Clairement, Chandris et Isera jouent pas un rôle prépondérant dans la cinématique. Mais bon, voilà, ça m'a fait rire. Alors comment osez-vous venir ici ma sœur Donc petit rappel, hein, Petit rappel, donc ma sœur, elle parle des lunes, et lune qui s'incarne dans Tyrande. On le rappelle, mais il y a énormément de lignes. Dès War 3, il y avait énormément de lignes, hein, la prêtresse des lunes et elle était, et euh, plein de voice voicelines de, de Tyrande qui disent justement. Je parle au nom des lunes, et l'une parle à travers moi, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc ça, ça a toujours été le côté, parce que c'est un peu la, la pape, le pape de, des elfes de la Nuit, Tyrande, puisqu'elle était le, le chef spirituel et militaire des elfes de la Nuit. Et là, en l'occurrence, bah, pour la première fois, euh, nous avons la représentation. C'est quand même quelque chose, euh, Blizzard avait pas menti là-dessus, ils avaient dit qu'il y aurait quelque chose d'assez monstrueux, par un perso qui était attendu euh, de la part des, des joueurs. Bah, au final, et l'une, pour la première fois de toute la licence, s'adresse véritablement, Oh, donc, c'est la première représentation des lunes qu'on a en jeu. Alors, bien sûr, vous allez me dire que ce pas vraiment Elune, puisque c'est Tyrande, mais c'est Elune qui parle directement. On a toujours eu des, des interprétations d'êtres de, divins. Là, pour le coup, c'est vraiment la déesse qui s'exprime à travers Tyrande. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment d'intéressant. La reine de l'hiver est très hostile à l'égard de Tyrande. On en avait parlé dans la vidéo sur Isera, puisque Isera, la reine de l'hiver, l'appelait sa bête, euh, la bête de sa sœur. Alors, donc, il y a une friction, il y, un, y a une. Euh, il y a une rancune à l'égard de, de, de Tyrande. Alors, je vais vous spoiler un chouïa concernant le livre des, de L'Ombre Terre, mais c'est quelque chose d'assez important, puisque la cinématique explique aussi quelque chose, une problématique qui va se poser quand vous aurez le livre de, des Terres d'Ombre. En gros... Euh, on sait que bah, à la base elle, pas... elle a pas trop voulu s'occuper euh, d'Isera, finalement elle lui a sauvé la vie, tout ça, tout ça, mais elle était pas trop trop trop.. Euh... On sentait qu'elle avait de la rancune envers, euh, envers Elune et du coup elle voulait pas sauver Isera. Par contre, il est dit dans le manuel des qui est déjà disponible en anglais, qu'elle euh, a pris soin de Scénarius, elle a énormément pris soin de Scenarius. Scenarius qui est mort à Warcraft 3. Donc ce qui est assez intéressant c'est qu'elle a pas voulu s'occuper d'Isera, mais enfin, elle... Isera était quand même très bien traitée, hein, mais je veux dire elle était, elle avait du, du mépris à l'égard d'Isera qui était l'une des favorites des Lunes, et à l'inverse, elle a pris soin de Malfurion, qui, je le rappelle, est le fils des Lunes. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que le conflit entre euh, la reine de l'hiver et Lune semble plus récent, donc post, tout simplement, euh, depuis Légion, en fait, hein, depuis Légion, où on a eu justement, euh, eh bien, le, le changement, on va dire, du, du, du cycle de, de, des âmes, qui est a amené cette cette rivalité entre la, la reine de l'hiver. Et là, on le voit justement, elle fait la liste des griefs, commencez-vous venir ici, après ma sœur ?»« après avoir ignoré nos appels à l'aide, etc. Les appels à l'aide, c'est le fait que Sylvarden euh, se tarissait en termes d'âme, à cause du et flux des âmes qui tous était brisé. Les appels à que nous avons lancé. Et donc, euh, elle est en mode, ben bah, voilà, tu m'as abandonné, ma soeur, et donc elle, a, elle en veut énormément à Elune. Et... Alors, le seul passage où la VF me, me gêne un peu, c'est le moment où elle dit qu'elle mépris. On sent qu'elle veut terminer la phrase et je trouve la ponctuation est pas forcément bien respectée là-dessus. Et je suis désolé, mais donc on a la confirmation, ça y est, 100%. Je suis assez content. Bah, une théorie qui s'avère payante, mais c'était logique à mon sens. Hein. Je suis pas non plus en mode. Bien sûr, on pourrait dire... mais, mais je veux dire, je suis, je suis en mode, c'était logique. Beaucoup voyaient en élu un fondateur, machin, etc. Euh... Et lune en éternel, ça semblait être beaucoup plus logique. C'est pas encore confirmé à 100%, mais on est sur du 99,99 ,99 là, à ce rythme-là. Donc, et lune serait, et je vais y revenir après, mais serait en gros un des éternels de la vie, en gros. Et pour le coup, j'aime énormément. Alors, le, en, en anglais, c'est ok, mais en français, ce côté murmure de, des lunes, je trouve ça sublime, parce que c'est vraiment, tu sens en fait, les cordes vocales de Tyrande, on entend la voix de Tyrande par rapport à ce bruitage, euh, Tyrande parle donc à travers sa voix, puisqu'Elune empr emprunte en fait le corps de Tyrande, donc on entend la voix de Tyrande, qui en doublage français est somptueuse, hein. moi je, je peux pas, c'est comme Arthas, hein. pour moi la VO est complètement surpassée par la VF à ce niveau là, mais chacun ses goûts je sais, et euh, en l'occurrence, pour ce, qui est, pour ce qui est de, de la voix des Lunes, c'est la première fois qu'on entend la voix des Lunes, donc il fallait un doublage très intéressant pour un personnage aussi important. Et au final, on a une voix qui est à la fois murmurée, et ce que je trouve vraiment drôle, parce que bah déjà, Tyrande, c'est murmurant, Whisperwind, mais là, en l'idée, surtout, et Lune, en tant que déesse, on aurait pu avoir une grosse voix badass ou machin. Non, on a un petit murmure, le, le toucher, le, le côté divin, en fait, le côté vraiment genre qui influe un peu de sa puissance, etc. Donc je trouve l'effet super et ça me rappelle quelque chose, forcément. Un champion d'une puissance divine, un avatar d'une puissance divine qui euh, se fait incarner, enfin qui va devenir le vaisseau d'une entité divine, de l'entité cosmique pour laquelle il se bat et qui vont se réunir en une seule personne et qui vont parler ensemble ce qui va donner une voix à la fois physique, normale, et en même temps une voix divine qui murmure et qui, qui parle d'un point de vue, d'un côté un petit peu euh, fantasmé comme ça. Bah Forcément, moi ça me fait un écho à euh, Warcraft 3 Frozen Throne et la fin euh, de Frozen Throne où on a à peu près euh, la même situation. Tyrande qui est remplacer enfin, Frozen Throne, la Tyrande qui remplace Arthas, le champion de son dieu, l'avatar de son dieu, la, de son dieu euh, et le dieu en question qui s'incarne et qui est en gros, pas libéré, mais qui est invoqué, euh, Ner'Zhul en tant que roi liche à, à Frozen Throne, et là, bah, du coup, Elune euh, enceinte Tyrande. Ces deux voix murmurées qui n'en forment qu'une seule, euh, bon après c'est pas, on soit clair, la forme, hein, pas le fond, la forme est très très similaire, et même au niveau... Des, des effets de voix, avec aussi le côté euh, voix normale et euh, murmure de l'autre côté, je trouve ça, ça c'est vraiment impressionnant. Et même la fin au final, <rire> on finit sur, euh, sur une personne avec des yeux bleus, c'est vrai que ça, ça, ça, ça me fait penser à ça moi personnellement. Votre douleur. Donc là, Elune explique un petit peu, alors tout ce qui touche à Elune est souvent nimbé de mystère, mais Elune qui dit j'ai entendu vos appels, « Ressenti votre douleur, et suite à cette terrible euh, suite à cette terrible tragédie... » Donc là, là, elle dit justement qu'elle n'est pas restée euh, n'est pas restée sourde à ce que lui disait sa sœur, et euh, « Elle a ressenti votre douleur, blablabla. »« Suite à cette terrible tragédie... » Donc là, c'est une image par rapport à ce qui s'est passé euh, suite à cette terrible tragédie. Ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire que suite à cette terrible tragédie, il euh, y a un double sens un peu, puisque c'est ce qui se passe en Silverden, mais c'est surtout par rapport à Teldrassil et l'incendie de Teldrassil. J'ai envoyé un grand nombre d'âmes euh, en renfort. Et ça, c'est des choses qui font écho à Légion et à Élégi, donc euh, la guerre des épines, donc début BFA, puisque bah, à Légion, c'est elle directement qui intervient pour servir un peu de Kyrian, pour remplacer les Kyrian, et envoyer l'âme directement euh, devant l'arbitre en, en, en nombre terre. Eh bien, elle a fait la même avec les elfes de la nuit, qui sont morts à Tel Dracil. Et ça, peut-être que ceux qui n'ont pas lu Elégie, je vous conseille vraiment, et c'est gratuit, donc n'hésitez pas à aller voir Elégie sur le, le site de Blizzard, vous avez toutes les nouvelles, etc., gratuites. Et Elégie, la fin d'Elegie côté, côté Alliance, en fait, eh bien, vous avez du coup, euh, j'ai oublié le nom, je l'ai en, en note, euh, Astari cherche-étoile, en français, euh, donc tout simplement, c'est Astari Starseeker, il me semble, en, en anglais, et qui est en fait, tout simplement, la grande prêtresse des lunes à Darnassus et qui est directement en gros, le bras droit, euh, le bras droit tyran point de Tyrande euh, d'un point de vue religieux, et qui va mourir, elle refuse de partir, elle veut essayer de sauver un maximum de citoyens avant de, avant de mourir, et elles vont du coup mourir avec certaines de, des sœurs de, de la sororité des Lunes, elles vont mourir euh, dans le temple des Lunes, et, et Lune va faire en sorte que leur mort soit plus douce, elle va intervenir directement pour que la mort, les morts de ses sœurs soient plus douces, et de ses prêtresses soient plus douces, et du coup, elle me... on, on, on, ça refait tout de suite écho à ça. Élégie finit vraiment sur euh, voilà, les sœurs les enfin, les, les de, des lunes, qui, euh, il enfin, ne les... faut pas je dise sœurs, parce que c'est la sororité des, des prêtresses des lunes, mais du coup, les prêtresses qui meurent dans l'incendie de Darnassus, et du coup, Elune qui intervient pour qu'elles ne souffrent pas lors, lors de leur mort, et donc intervient directement pour, pour, pour sauver leurs âmes aussi. Donc là-dessus c'est fait vraiment écho là pour le moment rien de c'est logique quoi, c'est de la logique là dessus il n'y a pas de, y a pas de, de problème en renfort. donc j'ai envoyé un grand nombre d'âmes en renfort donc euh, toutes ces âmes là devaient servir parce que alors qu'on soit clair je sais que ça peut être un point où on peut se dire mais attendez si elle envoie devant l'arbitre normalement bah, ça veut dire que l'arbitre n'avait pas envoyé tous les elfes de la nuit vers Sylvarden on aurait y en avoir à, ba à Bastion etc oui bien, bien évidemment mais le truc c'est que toute la, so toute la société, toute la civilisation Elfe de la Nuit, j'ai souvent combattu cette idée qu'une race va à tel endroit, qu'une classe va à tel endroit, etc. Et il faut garder à l'esprit que ça ne marche pas comme ça, mais il est clair que dans toute la culture Elfe de la Nuit, la nature, hein, que quelle que soit votre, votre classe d'ailleurs, quel, que euh, quel que soit votre métier, quel que soit votre rôle dans la société Elfe de la Nuit, la, la protection de la nature est le cœur de la société Elfe de la Nuit. Donc c'est logique, que même si tout le monde ne va pas euh, tout le monde ne va pas forcément à, à Sylvarden, on a quand même une grosse proportion d'Elves de la Nuit qui vont à Sylvarden, ça, ça, ça semble logique à ce niveau là, et d'ailleurs on en croise énormément dans, dans la campagne euh, Fée nocturne etc, et du coup là révélation pour euh, révélation pour, euh, pour la reine de l'hiver qui a conscience quand même de, de, de ce qui a pu se passer euh, dans le monde, enfin sur Azeroth puisqu'elle euh, elle connaît. Paris. Voilà, elle connaît ce qui s'est passé Le Grand Arbre. Elle dit le Grand Arbre. Alors ce qui est très drôle, Le Grand Arbre, parce que a... il... moi ça m'énerve toujours, c'est que j'ai même l'impression parfois que les scénaristes de Blizzard ont oublié que Darnassus a peine... ça a à peine 10 ans en fait. Darn... Teldrassil n'a qu'une dizaine d'années dans l'histoire de Warcraft. On a l'impression que c'est presque bah, le Mont Ijal en fait, l'Arbre Monde, tout ça, tout ça. Ouais mais non en fait, l'Arbre Monde effectivement il a depuis très longtemps, mais l'Arbre de Teldrassil, bah, lui il est... Il, est... il est récent en fait. Donc, le grand arbre, tout ça, tout ça, en mode. Mais c'est normal, hein, c'est normal, bien sûr. Ils ne pourront pas dire oh, le petit arbre, il saute", <rire> évidemment. Mais euh, le grand arbre, tout ça, tout ça, il ne faut, faut pas oublier que ce truc-là, il y, y a plus de 15 ans, il n'existait pas. Quoi. Euh, donc, tout ceux qu'on périt. Donc, voilà, les ailes de la on en, en a déjà parlé. Et là, Elune est en mode. Bah, elle, Elune, c'est là qu'on voit aussi que Elune ne force pas. Elle envoie les mecs devant l'arbitre. Il n'y a pas, de, y a pas de, de chemin plus rapide vers Silverden c'est elle, elle, savoir, ne pouvait pas savoir qu'elle envoyait ses âmes dans l'antre. Donc là, euh, j'ai condamné mes plus chers enfants. Et oui, n'oublions pas, les elfes de la nuit, hein, les cales d'oreilles, c'est les, les enfants de la nuit, c'est les enfants des lunes. Donc euh, c'est tout simplement le peuple favori des lunes. Donc il y a euh, cette représentation qui est trop trop belle, en plus Tyrande a des, des cheveux, je trouve... <rire> un peu bleuté, donc moi je retrouve ma Tyrande voir mais euh, le, le côté cosmique, le côté ciel euh, de, enfin pas le côté cosmique, mais le côté petit, si, c'est le cosmos quoi, mais le, le côté euh, stellaire euh, des lunes est, est très très bien représenté, et cette larme de Tyrande qui ressemble un petit peu à une étoile filante poétiquement c'est sublime pouvoir de guider leurs âmes vers leur source. elle a des gros doigts boudinés à et ça c'est un écho alors pour savoir que sur le PTR ça s'appelait l'alarme des lunes et euh, bon ça s'appelle plus l'alarme des lunes mais on a l'alarme justement des lunes, l'alarme de Tyrande. l'alarme des lunes du coup qui va servir à catalyse qui va servir de catalyseur pour le pouvoir où Elune va donner une partie de son pouvoir mais aussi euh, la reine de l'hiver et qui va créer ce qu'on appelle l'alarme des sœurs ou l'alarme sororale euh, donc euh, qui va permettre tout simplement euh, J'en reviendrai après, mais qui permettra, euh, juste après cette cinématique, hein, pour le contexte... Euh... Voilà, donc je, je vais revenir après. J'ai oublié de parler un petit peu... <rire> J'y pense maintenant au bout de 15 minutes. <rire> mais euh, je viens de, de, de penser que j'ai oublié de parler du contexte de cette cinématique, tellement j'étais la tête dedans. Mais il euh, ne faut pas oublier qu'en fait, cette cinématique, beaucoup vont regarder que la cinématique et pas, et pas le jeu. C'est quand même important. Euh, ça se passe tout simplement après la bataille entre Sylvanas et Tyrande. Donc Sylvanas, Tyrande ou Tyrande a fini à moitié dans le coma. Tyrande, on, sait, on savait qu'il y avait une intervention des lunes. Tyrande euh, reste euh, complètement euh, détruite par, le, par euh, le pouvoir de la Guerrière de la Nuit et est en train de se consumer. C'est pour ça d'ailleurs que euh, globalement le joueur, mais surtout Chandris, Isera ainsi que Ulne, Orok et euh, d'autres anciens guerriers de la Nuit vont se rassembler et faire le rituel pour essayer de purger Tyrande euh, du rituel de la Guerrière de la Nuit. Et c'est lors de ce, de, de, de ce rituel que justement eh bien, Elune va s'incarner en Tyrande et va parler à la reine de l'hiver. Désolé, j'aurais dû en parler tout de suite, mais c'est vrai que j'étais perdu dans mes, euh, dans, mes, euh, dans mes idées. Et au final, euh, Tyrande, donc, directement communie avec, euh, avec Elune. Et là, à ce moment-là, ce qui est assez intéressant, c'est que... Donc, à commencer par celle-ci, on parle bien sûr de, de Tyrande, l'âme de Tyrande qui est perdue. Là, on te parle vraiment... On, on te fait un comparatif avec toutes les âmes... Qui, euh, Elf qui se sont perdus dans l'antre donc là c'est perdu au sens littéral, hein. premier euh, ils, se, ils se sont dans l'antre ils sont perdus et là c'est au sens métaphorique au, au second, de... enfin, pour second degré j'ai envie de dire, au deuxième sens avec cette fois-ci Tyrande qui justement elle est perdue mais pas l'âme de Tyrande Tyrande n'est pas morte mais en tant qu'individu elle est actuellement perdue puisqu'elle est en quête de vengeance et Elune est intervenue pour, pas, pour éviter qu'elle meure parce que Elune bah en tant qu'elle a, elle a parlé des ailes de la nuit qui sont ses enfants favoris mais dans ses enfants favoris elle a quand même un enfant à, à devant tout c'est Tyrande, Tyrande qui a toujours été conser, considéré comme l'avatar des lunes et qui représentait comme euh, l'incarnation le, le, même des lunes ça a toujours été comme ça et là pour la première fois dans la licence c'est véritablement le cas et donc Tyrande m'a invoqué c'est à elle de choisir ça c'est super important comme parole parce que c'est l'une des grandes thématiques de Shadowlands. Pour le moment, je retiens deux thématiques de Shadowlands qui reviennent, quelle que soit votre congrégation. C'est quelque chose de très important c'est la notion de libre arbitre et la notion de justice. Alors, la justice dans Warcraft, c'est pas nouveau. C'est souvent abordé, etc. Mais il y a des retours. Et ce qui est assez intéressant, c'est la justice vis-à-vis -vis du libre arbitre aussi, euh, Shadowlands. C'est quelque chose qui était très, très. C'est une thématique qu'on avait pas mal vue aussi sur Warcraft 3. Je j'aime bien. Mais euh, pour le coup. Le libre arbitre avec notamment, bah par exemple, pour faire écho à cette thématique je parlais de Warcraft 3 avec, euh, avec euh, la fin Frozen Throne, mais on a aussi énormément d'écho avec l'arc d'Arthas de Warcraft 3, où là en fait on est un petit peu sur l'anti-arc d'Arthas et des choix qui sont à l'opposé de ceux d'Arthas. Et c'est pour ça que ça me fait rire parce qu'on voit aussi le, la fin d'Arthas avec euh, Frozen Throne et avec, la, avec une divinité euh, qui n'est pas forcément... Euh, bénéfique, je dirais, hein, le, le roi Lich. Et là, on a l'inverse avec une divinité qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, euh, bénéfique. Et l'une, même si c'est pas que le gentil c'est pas tout méchant et tout gentil. Hein, Qu'on soit clair, mais je, je, je simplifie. Et pour le coup, ce qui est assez intéressant, c'est que le roi Lich ne laissait aucun, euh, ne laissait aucun choix. il ne laisse pas aucun choix parce que c'est pas vrai. Arthas a fait ses propres choix. Mais une fois que le choix est pris, c'est euh, tu deviens esclave du roi Lich. Pour le coup, c'est pas le cas avec euh, Elune, et là, Elune laisse le choix à Tyrande. Est-ce qu'elle veut continuer en étant garde de la nuit et accomplir sa vengeance Ou est-ce qu'elle veut mettre sa vengeance de côté et servir son peuple Et ça, c'est assez intéressant. Encore une fois, quand vous mettez ça en opposition avec un autre arc d'Arthas, c'est les contre-coups de l'arc d'Arthas, à savoir Uther à Bastion. Uther. Et D'ailleurs, à mon grand regret, c'est devenu un même très très connu, Si vous savez, le... Uther qui en envoie Arthas dans l'antre et qui dit « justice ». Et j'en avais beaucoup parlé dans ma cinématique, beaucoup de gens d'ailleurs étaient en mode « bah non, euh, c'est dans les commentaires, blablabla ». Et au final, bah, l'arc de Bastion me donne raison à ce niveau-là. Euh, on voit bien que quand Uther lance Arthas en passant outre l'arbitre, c'est pas de la justice, c'est de la vengeance. C'est juste sous couvert, sous déguisement de justice. Parce que pour lui, il pense que c'est la justice, mais c'est pas la justice. Et c'est tout l'arc d'ailleurs de, de Bastion, des Kyrian, où on voit qu'en fait ce qu'il a fait n'est pas la justice. Et ça va avoir ses contre-coups encore après. Donc, je vais pas spoiler plus, mais ça aura ses contre-coups après. Donc, au final, là on est un peu même dans le même délire, sauf que cette fois, elle est à la croisée des chemins et c'est elle qui doit faire ce choix, c'est Tyrande qui doit faire ce choix. Et Elune lui laisse ce choix. Alors vous allez me dire, c'est un peu mauvaise foi, enfin c'est un peu malhonnête, parce que euh, si elle voulait vraiment lui laisser le choix, elle aurait pu euh, laisser Tyrande tuer Sylvanas. Lors de la dernière cinématique. Moi ce que j'aurais tendance à dire c'est que Elune voulait quand même laisser à Tyrande le choix ultime. Alors que si elle avait utilisé toutes ses forces contre Sylvanas, elle n'aurait pas eu ce choix. parce Enfin ce choix aurait déjà été pris avant mais c'est vraiment pour la remettre la tête devant en mode regarde il y a ton peuple qui a besoin de toi. Et de l'autre côté tu as euh, ta vengeance contre Sylvanas. Est-ce que ta vengeance contre Sylvanas va aider ton peuple et va t'aider toi-même C'est à toi de voir. Et Tyrande, bah, fait le choix, du coup. Et ça, je trouve ça très intéressant. Encore une fois, le libre-arbitre, thématique super importante, les Kyrian, où ils ont... Il y a la rébellion Kyrian, c'est encore une fois le, le, le rapport du libre-arbitre, même Raven Dress, avec ceux qui ont le choix de ne pas, ceux qui veulent pas choisir la rédemption. Bon, c'est un, un choix un peu dur, hein, mais qui vont soit dans l'antre, soit directement Raven Dress. Et on a toute l'arc avec Keltas, etc., où justement il remet en cause ce qu'il a pu faire par le passé et autres. Donc il y a vraiment cette idée de libre-arbitre et cette, ce travail sur soi, et justement la justice. Encore une fois, bon après c'est un thème qui est aussi euh, dans la mythologie qui est très lié à la mort, mais pour le coup, la justice est vraiment présente dans quasiment toutes les. Euh, dans tous les arcs des personnages, mais aussi des congrégations. Donc ça c'est assez intéressant. Donc c'est à elle de choisir entre la vengeance et le renouveau, c'est ce que je disais. Le renouveau pour elle-même et son peuple. Et au final, eh bien, euh, à ce moment-là, Tyrande fait son choix, puisque, euh, puisque Elune est. La reine de l'hiver canalise cette larme qui ressemble à la larme, c'est l'écho, hein, c'est la larme des lunes. Et à la fin, Tyrande n'est plus, plus investie du, du pouvoir de la guerre de la nuit. Le pouvoir de la guerre de la nuit qui devait tuer euh, Tyrande, si jamais elle continuait, et eh bien Tyrande est nettoyée, on va dire, du pouvoir de la guerre de la nuit. Elle récupère ses yeux bleus, blancs... Euh, euh, distinctif, même si ça serait mieux de les garder un peu plus argentés, comme dans War 3. Mais euh, là, on a quand même un côté argenté, vous allez me dire, au milieu, mais c'est quand même un petit peu bleu. Et au final, eh bien, elle revient, elle redevient celle qu'elle était. Personnellement, je trouve cette cinématique très intéressante et très positive. J'ai vu beaucoup de gens euh, ne pas être forcément... Euh, on, on, je sais que beaucoup n'ont pas, surtout euh, outre-Atlantique, euh, beaucoup n'ont pas apprécié cette cinématique. Euh, surtout que bah, voilà, le problème, c'est qu'encore une fois, la justice, euh, quand les émotions sont là, forcément, c'est rarement de la justice, même si sous couvert de justice on se venge, euh, ce n'est pas de la justice. Et du coup, ça ne veut pas dire, hein, Tyrande aurait pu très bien faire le choix de la vengeance et tuer, euh, et tuer Sylvanas contre, contre Vents et Marées. C'est pas le cas ici, les, les deux choix auraient été au, au cohérents avec le personnage à mon sens là dessus il n'y a pas de... je veux dire Tyrande elle a toujours été la, la, la louve enfin pas la louve, la, le, la lionne qui va, la panthère qui va protéger sa couvée, protéger son territoire etc et sa meute, ça a toujours été vraiment la tigresse euh, pour le coup Tyrande et c'est vrai que bah, elle aurait pu justement euh, détruire la menace quitte à crever pour protéger ses petits ou tout simplement eh bien, euh, faire le choix d'abandonner euh, la traque pour protéger ses, ses, ses, ses, ses, sa, sa meute. Et pour le coup, à mon sens, les temps que Tyrande reste la combattante guerrière que l'on connaît, euh, là-dessus, c'est parce que. Le pouvoir de la guerrière de la nuit encore encore une fois c'est pas parce qu'elle l'a abandonné qu'elle est plus la Tyrande combattante etc donc pour le coup moi cette cinématique je la trouve je la trouve très appréciable j'aime j'aime beaucoup et je vais vous lire des trois trucs et on va revenir sur quelques thématiques après mais euh, parce que c'est vachement important de parler du contexte et je dis ça alors que j'ai oublié de vous parler du contexte au début et je m'en veux mais euh, l'après de cette cinématique est très très important aussi donc je vais vous lire un petit peu les interactions entre les personnages donc on a Chandris la fille de Tyrande qui dit mère vous m'entendez à ce moment-là, il y a Tyrande qui dit oui je suis de nouveau moi-même. Chandris qui dit j'ai du mal à croire ce que j'ai vu aujourd'hui. J'étais présente à chaque instant. Euh, Tyrande qui dit j'étais présente à chaque instant, mais comme désincarné, un témoin impuissant, tout comme toi. Donc là on voit bien que c'était vraiment Elune qui prenait le contrôle du corps de, de, de Tyrande. Euh, Chandris lui dit sa voix, si belle et si triste à la fois, et cette larme. Tyrande dit c'était la mienne autant que la sienne. Chandris répond La reine de l'hiver a évoqué un destin réservé aux âmes de notre peuple, qu'entendait-elle par là Tyrande dit, « Elune ne me l'a pas révélé, ma fille, pas encore du moins. » Là, ce que je vais vous dire juste après, c'est uniquement pour les faits nocturnes. Donc Astari, euh, Starseeker, donc euh, cherche-étoile en... en français, qui est tout simplement, donc, comme je, dis, je le disais, la grande prêtresse de Darnassus, morte lors des événements euh, de BFA, de Battle for Azeroth, le début, là, hein, et J, euh, les, la guerre, ce qu'on appelle la guerre, de la guerre des épines. Donc, elle, elle parle à Tyrande, elle dit « Grande prêtresse, je n'ai jamais. De... c'est une âme qu'on va chercher dans l'antre, hein, bien sûr. Je n'ai jamais cessé de sentir votre présence, même au fond de l'antre. Je savais que vous ne pouviez pas nous abandonner. » Tyrande qui dit « Merci mon enfant, mais il s'en est fallu de peu. Les flammes de la vengeance m'avaient rendu aveugle aux cendres que nous foulons. » Tyrande répond ensuite, enfin Tyrande continue « Nous sommes nombreux à avoir soif de vengeance, mais je vois à présent que nous avons besoin d'un renouveau avant tout. » Astari qui répond « Tout comme la nouvelle lune se fait euh, gibbeuse. Je, même pas, je connais pas ce mot, donc. <rire> Puis pleine, tout comme la nuit fait place à l'horreur. Donc je sais pas si ça se prononce guibeuse ou Gibeuse. J'imagine que c'est Gibeuse. Et Astari continue Guerrière de la nuit ou grande prêtresse, vous saurez mener les cales d'oreilles avec sagesse, je le sais. Bon, j'aime pas trop la dualité, guerrière de la nuit ou grande prêtresse, parce que bah, une grande prêtresse c'est une combattante, mais c'est le statut de guerre de la nuit et le statut de grande prêtresse. Mais une grande prêtresse c'est une combattante. Le problème c'est que les, les joueurs de haut ont tendance à l'oublier ça. Euh, donc vous saurez mener les Caldorex sagesse, je le sais. Tyrande qui répond, je tâcherai de me montrer digne de cette confiance. Veillez sur nous depuis la canopée Astari et Luna d'Or. Donc euh, ça, la reine de l'hiver écoute en silence. Ensuite, quand on rend la quête, il y a le primus, le prima, qui dit, la reine de l'hiver est liée à sa sœur des royaumes des vivants. A elles deux, elles incarnent l'équilibre du grand cycle de la vie. Ben, il n'y a pas le la vie, c'est l'équilibre du grand cycle, mais moi je vous, je vous le dis entre parenthèses de la vie euh, naturelle quoi. Euh, le Prima dit c'est dans, dans la tristesse et la compassion qui a pu renaître le cachet des fées nocturnes et avec lui peut-être leurs liens les plus forts. Et oui, la larme de la sororité, la, enfin, de la larme des sœurs, la larme sororale qui va permettre de, de, de, de créer la fin de l'arc des fées nocturnes avec tout simplement euh, le Sigil, donc tout simplement le cachet des fées nocturnes qui est restauré, et du coup l'équilibre de Silver Arden est restauré grâce à l'intervention des lunes. Et de la reine de l'hiver. Donc ça c'est très intéressant. On a la confirmation, comme je vous disais à 99%, on a la confirmation du coup qu'Elune est lune et l'éternel de euh, la vie du côté de la vie, à l'opposé de la mort. Donc il y a vraiment ce lien entre la reine de l'hiver et du coup euh, la reine de l'été. Je sais pas est-ce qu'elle s'appellera la reine de l'été et lune. On, on verra. Euh, donc peut-être un jour il y aura les, les life Lens, <rire> les terres de la vie avec euh, bah, beaucoup de gens attendaient une extension sur la rêve d'émeraude. Est-ce qu'ils pourraient pas euh esquiver et faire encore une fois bah, une espèce de sylvarden de la vie au milieu de tout, euh, tout le reste. Donc ça, c'est assez intéressant. À côté de ça, on a euh, donc autre, euh, autre point. Moi, personnellement, je me pose des questions sur... Euh, donc, comme je l'ai dit, moi j'aime bien, le, le, le point faible, le gros point faible, c'est qu'elle perd ses cheveux bleus tirant... <rire> je rigole. En, en fait, on a la réponse, c'est l'une, la coiffeuse de Darnassus, en fait. Et, euh, et donc, il y, y a un point qui ne plaît pas beaucoup aux Américains et autres, c'est le fait que, potentiellement, comme... Euh, beaucoup, dans, beaucoup de choses évoquent notamment à BFA, de se poser la question, mais pourquoi Elune nous a abandonné pendant, pendant le, le, ce qui s'est passé à, à, à, enfin pas à, à Teldrassil Beaucoup, beaucoup, et notamment j'ai vu pas mal de théories et de, choses, de, de, de commentaires américains et qui étaient en mode, mais attendez, euh, ça sous-entend qu'Elune a fait exprès, euh, ça sous-entendrait qu'Elune ait fait exprès. De laisser Teldrassil brûler pour que les âmes aillent en Sylvarden et que du coup elle sacrifie euh, Teldrassil pour pouvoir sauver Sylvarden. Mais personnellement, bah déjà, ce n'est pas ce que dit la cinématique. Ça, c'est de l'interprétation et c'est toujours ce qui est à l'égard des lunes. Il y a de souvent de l'interprétation. Mais surtout, moi, ce qui me pose problème, c'est que si jamais c'est ce qui est sous-entendu, même si jamais c'est vraiment ça sur lequel on va, en fait, moi, le problème. Pour le coup, c'est que on arrive dans la démystification de Tyrande que euh, Delune pardon que j'évoquais au début de la vidéo, c'est que on, on s'en doutait un petit peu. et lune était la dernière grande déesse de l'univers de, de Warcraft qui parfois accorde sa, ses pouvoirs ou pas. Alors que par exemple tout ce qui est Titan et autres, bah en fait comme ce sont devenus des personnages physiques, s'ils interviennent pas, ça doit être justifié. Il n'y a pas de oh bah là j'avais pas envie, j'ai la flemme. Non, non, non, ça marche pas comme ça. Donc le truc. C'est que si vraiment on va sur un point où effectivement Elune peut intervenir directement et sauver tout le monde et autres parce que bah c'est devenu une figure telle la reine de l'hiver, un jour on interagira avec elle, on lui elle nous donnera des quêtes pour aller tuer 10 cochons, etc. Bah en fait le truc c'est que comment on fait. Enfin, il va falloir être... Moi, le pouvoir de la Guerre de la Nuit, à BFA, il est sorti un peu de nulle part. Ça me permettait ça permettait de retrouver la Tyrande qu'on connaissait de Warcraft 3, donc c'est pas grave. Après, elle est pas obligée de la Guerre de la Nuit, mais c'était l'occasion de, de créer ce truc-là pour la rendre badass. Ok, moi, il n'y a, a pas de souci. Le problème, c'est que je pense qu'un jour, je ferai une vidéo sur la Guerre de la Nuit, parce que ce truc-là... Je trouve que BFA est une excellente extension en termes d'histoire, même si elle a, ses, elle a ses défauts. Et la Guerre de la Nuit, c'est un de ses défauts pour moi. C'est... C'est à la fois très bien parce qu'on retrouve les ailes de la nuit, on retrouve Tyrande, comme euh, ça faisait 15 ans qu'on se... qu n'avait pas la Tyrande qu'on connaissait, là on a vraiment la Tyrande combattante qui agit. Le problème, de Warcraft 3 encore, mais le problème c'est que bah, le pouvoir de la guerre de la nuit il sort de nulle part en fait, ça sort de nulle part cette histoire, et euh, oui aux heures les plus sombres de notre civilisation on peut utiliser le pouvoir de la guerre de la nuit pour essayer de sauver le monde. Et c'est comme ça que c'est utilisé dans les quêtes d'effets nocturnes en plus. Hein, on apprend que bah, là, par exemple, il y a un dieu très ancien qui s'est posé sur une planète, euh, et euh, du coup, il bah, y a des mecs qui ont, qui ont été investis du pouvoir de la guerre de la nuit euh, pour pouvoir détruire le dieu très ancien, tout, tout ça. Ah, c'est bien mignon. Mais euh, lors de la première invasion de la Légion ardente pour la guerre, des Acyon, la guerre des anciens, pardon, ce, ce pouvoir, il aurait pu être utile, non Non Il aurait pas pu être utile pour... Euh... Parce que bon, on est passé à, à ça quand même de de la catastrophe planétaire, quand même Et euh, même pendant la Troisième Guerre, ce qu'on appelle également la Deuxième Invasion de la Légion Ardente, donc avec la Bataille du Mont ijal on est passé aussi à ça, quand même hein Ça aurait pu être pratique, quand même, le pouvoir de la guerre de la nuit donc, euh... Et même pendant Légion, au final, hein, la Troisième Invasion de la Légion Ardente. Euh... Bon, après, Légion, on... là, on... pour le coup, on n'est pas passé très loin de la catastrophe, hein, mais, <rire> mais euh... ça aurait pu être intéressant aussi. Donc, le pouvoir de la guerre de la nuit, moi... En soi, j'ai rien contre, mais il va falloir être. Euh... Enfin, il faut s'accrocher parce que le problème, c'est qu'à BFA, ça sort de nulle part et c'est pas spécialement explicité. Euh, il commence à revenir un peu dessus, mais si Elune de plus en plus est tangible et, et on voit son, son intervention, il va falloir expliquer très très fort comment elle peut intervenir et ou pas, en fait. Euh... Est-ce qu'actuellement, elle a des problèmes, Elune, et du coup, elle peut pas intervenir tout le temps directement parce que ça reste une déesse. Donc, quand c'est une déesse des Fantasy qui ne peut pas directement arriver sur la planète et fracasser la gueule de tout le monde, c'est normal parce que c'est une déesse de Fantasy. Donc, une déesse de Fantasy, bah des fois, elle a ses avatars, elle a ses, avatares, elle a ses, ses prêtresses, qui, euh, elle a ses prêtres qui, qui, qui, qui l'a pris et qui vont lui donner de la puissance. Enfin, mais en l'occurrence, là, on est sur un personnage qui peut potentiellement intervenir directement sur la ligne. Donc, il va falloir. Moi c'est ça surtout le problème qui, me, qui, qui arrive pour moi, c'est que pour le moment bah, c'est pas très grave, mais plus on va arriver sur la démystification des Lunes, plus on va devoir traiter les Lunes de manière raison, enfin, raisonnée en fait. Comment est, comment est son degré de pouvoir, jusqu'où elle peut aller, etc., etc. Il faut quantifier tout ça, parce qu'en fait avant les Lunes n'étaient pas quantifiable, mais on commence de plus en plus à quantifier ce que peut faire les Lunes et ce qu'elle ne peut pas faire. Maintenant... Elune, à, à Warcraft 3, pendant la guerre des anciens, pendant la Warcraft 3, et là, même à Teldrassil, elle a accordé son pouvoir à ses prêtresses. Tyrande a utilisé le pouvoir des lunes et elle a explosé Sorfang, d'ailleurs. Et euh, Sylvanas, d'ailleurs, craignait le pouvoir de Tyrande. Donc, pour le coup, c'est... Il, euh... Il faut, on va dire... Tyrande... Et Elune n'a pas abandonné les Elfes de la Nuit à Teldrassil, donc c'est... Enfin, elle l'a pas... Elle a quand même accordé ses pouvoirs, donc... Il y, a, il y a tout ce, ce pan-là qui risque d'être exploré bien plus tard euh, dans la licence Warcraft, mais attention parce que je pense que c'est vraiment le terrain moi qui me fait peur, mais c'est même pas celui de la cinématique au final, c'est ce que ça pourrait amener où il va falloir marcher sur des œufs. De toute façon, lune, on va forcément marcher sur des œufs parce qu'elle a à la fois le pouvoir de la lumière, elle a à la fois le pouvoir de la vie, elle a à la fois... Euh, le pouvoir des arcanes, donc euh, rien que ça, sur la cosmologie, c'est un casse-tête pour euh, les Jean-Michel, je dois mettre dans des tiroirs, donc forcément, c'est elle est, elle est très difficile à classer, et je pense que d'ailleurs la foutre, en tant qu'éternel, c'était la meilleure chose à faire pour pour Elune, mais euh, on marche sur des oeufs concernant Elune, on marche clairement sur des oeufs, donc il va falloir être accroché. Voilà, je pense pas avoir oublié de, de points. Désolé pour ne pas avoir, pas avoir oublié la mise en contexte au départ, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis, personnellement la cinématique moi je la trouve, euh, bah, je la trouve très bonne, en, franchement en français m'a foutu des frissons, je l'ai commencé à la regarder en anglais, elle était bien, mais en français elle m'a foutu des frissons, euh, donc euh, voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, il y a pas mal de... ce qui est bien c'est qu'il y a quand même des réponses à certaines questions, mais évidemment comme ça touchait l'une il bah, y a de nouvelles interrogations qui vont, qui vont avoir lieu euh, comment ça se passe les éternels de la vie est-ce qu'il y en a un seul, est-ce qu'il y en a d'autres tout ça, tout ça, ça à mon avis c'est ce qu'on disait avec Shadowlands, ça ouvre des portes sur beaucoup de choses et on aura probablement plus de réponses dans de, de futures extensions parce que, et l'une, il euh, y a de grandes chances qu'on la voit un jour et qu'on interagisse directement avec elle donc voilà, plein de... j'espère que ça, ça vous a plu, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus, euh, je suis en train d'ailleurs de... j'ai fini le script, il est là le script est fini, il est là, concernant la prochaine vidéo de Warcraft. Alors bien sûr, il y a toutes les vidéos qui préparent Mist of Mandaria. J'espère que vous les regardez. Tous ceux qui me demandent mob, j'espère que vous les regardez. Parce qu'il y a la vidéo sur les mogu du coup qui arrive. Mais j'ai une petite vidéo qui hors série qui arrive c'est sur les nains. Donc oui, une où tout le monde se fout, et même les arts. Donc c'est celle qui arrive. Donc voilà, normalement elle devrait pas tarder à arriver. Je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. à plus, dans le next chouch Bonjour, je suis une petite triade. J'apprécie beaucoup Elune. Est-ce que vous aimez Elune autant que moi Eh bien, n'hésitez pas à soutenir la vidéo en mettant un petit like. N'hésitez pas à donner votre avis aussi sur la cinématique. Toujours de manière raisonnée, bien sûr, et raisonnable, dans les commentaires. Voilà, bisous, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux aussi.